Donc on doit pouvoir entrer dans le château de Disney. Ah, il se passe quelque chose. Waouh Est-ce que c'est la fin Oh, l'animation Ou est-ce qu'on va devoir souffrir oh, oh. encore un niveau J'ai l'impression que c'est la fin. On peut aller aux toilettes <rire> Je ne sais pas. Est-ce qu'on a accès enfin aux toilettes de Disney Il y a seulement un super niveau final, avec un gros boss final. Il y a un méchant. Non, ça a l'air d'être la fin. D'accord, ok. C'est juste la fin. <rire> ok. Euh, euh... c'est toi au milieu, d'accord. J'ai le texte euh... au chapeau. -ce que tu attends Parce qu'en fait, il disait qu'il y avait 6 attractions, mais il n'y en a même pas 6. Il y en a 5. Et le reste, c'est juste des questions de nerfs que posent plusieurs personnages. Ok. Et normalement, dans le château, ils auraient dû mettre un dernier niveau, un truc euh, un peu impressionnant, mais non. pas... Ben non, c'est tout. C'est 5 mini-jeux pourris, mais... Puis maintenant, bah, ça va être la fin de Mickey, hein, parce qu'il nous a fait beaucoup souffrir. Donc on va faire ça hors champ, mais... Ouais, ça va mal se terminer pour lui.